qu'est-ce qu'une revue scientifique Les revues scientifiques sont des publications de haut niveau dans lesquelles les chercheurs font état de leurs recherches. On les appelle aussi « revues académiques » ou « revues savantes ». En anglais, on les appelle « scholarly periodicals ou encore plus simplement « journals ». Avec les livres, ce type de publication constitue le cœur de la collection de toute bibliothèque universitaire. Bien souvent, les professeurs insisteront pour que vos travaux incluent des références à des articles de revues scientifiques. Il est donc primordial de pouvoir les reconnaître. Il existe plusieurs critères qui permettent de déterminer si une revue est de type scientifique. Le premier et le plus important de ces critères est la présence d'un comité de lecture. Aussi appelé comité scientifique ou Editorial Boards en anglais, les comités de lecture sont constitués de spécialistes du domaine qui détermine si un article proposé répond aux exigences de la revue et mérite donc d'être publié dans ses pages. Ces comités évaluent l'article proposé sur plusieurs aspects, notamment sur la contribution originale qu'il fait à la discipline. Il forme une sorte de mécanisme neutre de contrôle de la qualité de la publication. D'ailleurs, en anglais, on dit de ces publications qu'elles sont « refereed », autrement dit qu'elles sont soumises à un jugement d'arbitre spécialiste. On peut aussi dire qu'elles sont « peer-reviewed », c'est-à-dire qu'elles sont évaluées par des pairs. D'autres critères permettent de reconnaître les articles de revues scientifiques. Longueur des articles. Les articles scientifiques font rarement moins de 10 pages. Auteurs. Les auteurs des articles ne sont pas des journalistes, mais plutôt des spécialistes, comme des professeurs ou des chercheurs. Les articles incluent obligatoirement des références bibliographiques. Niveau de langue spécialisée. Dans ces articles, on emploie le jargon du domaine. Et absence de photos ou de publicités, sauf pour des sujets liés à la discipline, comme des publicités de nouveaux livres ou des annonces de congrès. À l'université, les articles de revues scientifiques sont repérables de diverses façons, mais en général, on les recherche par sujet. Pour chercher des articles scientifiques par sujet, on passe par des bases de données bibliographiques ou des ensembles de revues repérables par Maestro. De plus, ces articles sont souvent disponibles pour consultation sous forme électronique. Pour plus de détails concernant les revues scientifiques, référez-vous au guide sur les revues scientifiques ou adressez-vous à votre bibliothécaire disciplinaire.